La lettre Z minuscule. On trace une ligne de gauche à droite et une diagonale vers la gauche et une autre courte ligne vers la droite et voilà la lettre Z minuscule. Zorro, Zorro, yeah. Oh. Yeah. Yeah. La lettre Z majuscule. On trace une ligne de gauche à droite. Et puis une ligne en diagonale. Une autre ligne de gauche à droite. Le Z majuscule n'est pas banal. Oh, non! Désolé, monsieur! Oh. Euh, merci, merci. La lettre Z Z Z, la lettre Z me donne envie de zigzaguer, me donne envie de danser une Zumba on en mon sac et des ZIP ZIC! z OUCH! OUCH! OUCH! Allez, va-t'en! Hein? OUCH! OUCH! La lettre Z Z comme dans zigzag c'est sous épu zo zéro la lettre Z la lettre Z lettre...